Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo sur la tapette à rat, une tapette professionnelle, la terreur de tous les rats, ils peuvent pas y échapper. Voici la prochaine victime, donc je vais vous faire une petite démonstration et j'espère que ça va vous plaire. Donc vous voyez comment le rat il est attrapé Il n'a aucune résistance Vous avez vu la rapidité de la tapette Donc ben là le rat il est mort Il ne peut pas être mort Donc pour l'enlever il suffit d'appuyer sur la tapette La faire tomber Et voilà Toi qui n'es pas encore un petit dédé Fixe ce logo Et abonne-toi En cliquant dessus